Bonjour, je me présente Audrey, je suis lauréate du CRPE 2022 sur l'Académie de Nantes et j'occupe actuellement un poste de PES, donc professeur des écoles stagiaires, en cycle 1 dans une classe double niveau, petite et grande section. J'ai suivi la préparation Fort Prof en présentiel avec les samedis Fort Profiens et ce que je voulais vous dire sur la préparation Fort Prof c'est qu'elle m'a apporté à la fois les savoirs théoriques nécessaires aux épreuves écrites et orales du concours mais surtout elle m'a apporté des outils pratiques euh, indispensable à l'exercice du métier de professeur des écoles. En effet, Fort-Prof, en fait, euh, à travers sa, sa, sa préparation, euh, m'a permis d'acquérir une vraie méthodologie et puis m'a mis à disposition euh, des, euh, de nombreuses ressources didactiques et pédagogiques transposables au quotidien dans ma pratique de classe. Donc personnellement, Fort Prof, en fait, pour moi, dispense une triple formation axée sur les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Et pour revenir un petit peu plus spécifiquement sur la, la préparation en présentiel, les cours en présentiel, euh, je vois trois intérêts majeurs, en fait, euh, au cours en présentiel. Le premier, c'est l'importance des interactions sociales dans la construction des connaissances. Le deuxième intérêt, euh, c'est la place centrale qui est donnée à la collaboration et à la coopération. Et puis le, le dernier intérêt, euh, c'est euh, l'entraide et le soutien qui ont vraiment été pour moi des composantes essentielles pour mener à bien mon projet. Voilà, je vous souhaite une très bonne préparation avec Fort Prof et surtout une pleine réussite euh, au CRPE. Au revoir.